Bonjour à tous, moi c'est Mathilde, j'ai 26 ans et je suis coach de vie, j'accompagne les femmes à s'affirmer dans leurs relations en se libérant du regard des autres et euh, aujourd'hui je suis vraiment ravie de pouvoir témoigner pour le workshop auquel j'ai assisté de Lingen et de Mission Passion. C'était vraiment génial en fait, j'ai vraiment ressenti une énergie folle durant cette journée, euh, je suis super contente en fait d'y être allée, de l'avoir fait et puis je repars avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de motivation pour la suite, avec énormément de valeurs euh, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est la disponibilité en fait, de Lungen et de l'équipe, c'est le temps pris pour répondre à chacune des questions et je repars vraiment avec euh, tellement de choses que je me dis « bon bah ok, là j'ai tout pour réussir ». Donc euh, vraiment, je suis trop contente de l'avoir fait, je le recommande évidemment à toutes les personnes qui se lancent dans les métiers d'accompagnant et particulièrement de coach, parce que euh, pour moi, il y a des bases, en fait, que franchement, j'aurais tellement aimé savoir dès le début. Et du coup, grâce à ce workshop, je les ai. Donc maintenant, j'ai juste hâte de passer à l'action. Et euh, voilà, trop motivée pour la suite. Donc euh, vraiment, merci encore à l'équipe pour ce fabuleux événement. Et puis, bah hâte du coup de suivre les prochains. Ciao